Il est temps maintenant pour les questions orales. Le chef de l'opposition officielle. Merci Monsieur le Président, ma question est au premier ministre. La, la crise en santé continue de s'empirer à tous les jours. Durant la dernière semaine, il y a eu plus de des fermetures à l'hôpital Chelsea, Jerome, Walkerton et St Mary's qui a été fermé pendant une semaine. et Ce matin, l'hôpital de Kentville a annoncé que sa salle d'urgence va être fermée pour les six prochaines soirs. Des professionnels de la santé ont été très clairs. C'est une crise de dotation du personnel et de forcer des personnes âgées dans des foyers de soins de longue durée ne sera pas la solution à cette crise. Pourquoi est-ce que le premier ministre dit non à des professionnels de la santé qui veulent trouver une solution durable à cette crise? Premier ministre, voilà pourquoi voilà la raison pour laquelle on doit déplacer les patients dans des foyers de soins de longue durée, en raison de la crise de dotation du personnel, en raison des arriérés dans les chirurgies et les longues listes d'attente dans les salles d'urgence. Voilà la raison. Il n'y a pas un PDG d'aucun hôpital qui est en désaccord avec nous. J'ai eu un message de la part d'un PDG ce matin me remerciant. Pour avoir apporté ce changement, il m'envoie des messages sans arrêt. Il s'agit de prendre soin des, du public et des personnes âgées, d'assurer qu'on puisse réduire les listes d'attente pour les salles d'urgence, de réduire les listes d'attente pour les chirurgies. Voilà pourquoi on est en train d'apporter ce changement. Complémentaire. Encore une fois, premier ministre, des familles sont laissées. Dans une position vulnérable et qui leur fait peur lorsqu'on ferme une salle d'urgence. On le sait tous, ça a lieu dans des communautés après communautés parce que les hôpitaux ont une pénurie du, des personnels et les gens quittent le métier en raison des faibles salaires pour les infirmiers et infirmières. Est-ce que le premier ministre va agir pour s'attaquer à cette crise en abrogeant le projet de loi désastreux 124? Euh, le premier ministre, à mon collègue dans l'opposition, on a commencé il y a quatre ans et demi lorsqu'il avait appuyé les libéraux pour mettre à pied 1 600 infirmiers et infirmières. On a embauché 1 450 infirmiers et infirmières. On ajoute un autre 5 000 à l'avenir. On ajoute 27 000 nouveaux PSSP. On a ouvert une nouvelle école de médecine qui permettra de diplômer plus de médecins et ça fait plus d'une décennie qu'on n'a pas ouvert un tel centre de formation pour les médecins. On va continuer de bâtir sur le succès qu'on a vu grâce à tous les hôpitaux qu'on ajoute dans 50 différentes régions, 50 hôpitaux ou d'expansion on va dépenser 40 milliards de dollars. Il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire non seulement de la province, mais du Canada qui a investi plus d'argent dans le système de santé que ce qu'on a fait. Encore une fois, premier ministre, pour être franc avec vous, euh, on ferme les salles d'urgence et le premier ministre peut citer tous les chiffres qu'il veut, mais les salles d'urgence ferment. Et le premier ministre partie, parle du statu quo, mais il n'y a rien euh, qui se résume au statu quo plus que les conservateurs qui privatisent. Et de demander à des professionnels de la santé d'accepter des compressions, des réductions de salaire. C'est le statu quo que le premier ministre a créé. Les hôpitaux publics ont besoin d'un financement adéquat et des ressources pour assurer une qualité des soins et des, euh, une situation, un, un milieu d'emploi sécuritaire. On a besoin des de appuyés. Combien de salles d'urgence doivent fermer jusqu'à ce que ce gouvernement commence à comprendre de quoi il s'agit avec, avec cette crise? Ministre de la Santé? la seule partie que je suis d'accord avec, avec le député. C'est très préoccupant que lorsque une salle d'urgence se ferme pour un quart ou une fin de semaine ou une journée, c'est pour cette raison qu'on a travaillé de très près avec nos hôpitaux pour s'assurer que les personnes qui pourraient euh, être admises dans un autre hôpital on a fait ce travail, on a travaillé avec Ontario, Santé Ontario, pour euh, trouver des, des, un endroit où admettre un patient lorsque les députés parlent de la pénurie des travailleurs de la santé. C'était. Alors que le gouvernement néo-démocrate, qu de qu'on avait réduit le nombre de résidences pour les médecins, donc je ne tirerai aucune leçon de la part du député d'en face ou du parti néo-démocrate, à savoir comment mieux servir les Ontariens lorsqu'il s'agit de la santé. Question. Prochaine question. Député Davenport. You, Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Les étudiants retournent à l'école la semaine prochaine et on espère que ce sera une année scolaire plus normale. Les experts ont été très clairs que c'est important d'assurer de, des interventions pour le bien-être de santé mentale, et physique et sociale. Mais au lieu d'investir plus, on réduit l'investissement et on offre des paiements uniques aux parents pour qu'ils puissent payer leur propre soutien, puisqu'il n'y a pas d'autres détails concernant ce programme. Est-ce que le premier ministre va plutôt s'engager à investir 250 millions de dollars dans nos écoles ou ça ferait le plus grand, ça le plus grand bien? Le ministre de l'Éducation, euh, on peut l'augmenter de 699 millions de dollars pour les écoles au public pour que les enfants puissent retourner sur la bonne voie mais de plus d'augmenter ses investissements dans les écoles publiques. oui, on croit qu'en tant que conservateur, qu'on doit aider les parents lors de, cette, de ces difficultés économiques et ça devrait être la position de nous tous. Par contre, les néo-démocrates et les libéraux se sont opposés à 1,6 milliard de dollars en répit direct aux parents. On l'a fait avec un paiement de 200 dollars et ensuite de 400 dollars directement. Et maintenant, il y a un fonds de 250 millions de dollars disponible à ses parents. Nous savons qu'il y a une instabilité économique et on veut aider les parents. On veut aussi que les enfants puissent se rattraper. et Ça commence avec un retour en classe au mois de septembre pour que ce soit plus normal et plus stable. Voilà notre vision et on va tout faire pour s'assurer que les enfants restent dans les écoles complémentaire, ce gouvernement a dépensé 900 millions de dollars de moins en éducation l'année dernière que les années précédentes. La promesse de financement de paiement direct est plus de, du double qui a été euh, au budget pour les soutiens en santé mentale, c'est 50 millions de dollars de plus que les, euh, les services de tutorat en classe. Et au lieu d'offrir des paiements de 50-70 dollars, dollars, on n'est pas sûr encore, est-ce que le premier ministre... Va investir pour embaucher plus d'enseignants ou d'aides d'enseignants pour que les enfants puissent réellement se rattraper. Ministre de l'Éducation, depuis 2002, il y a 40 000 plus d'enseignants et d'aides d'enseignants et la population des élèves est demeurée à 2 millions de dollars et on a plus de personnel dans les écoles. Et comme le Premier ministre l'a mentionné, 3 000 de plus parce qu'on a un plan pour s'assurer que les enfants puissent se rattraper. Voilà notre engagement, qu'ils puissent rester dans les écoles et de se concentrer sur leurs études. On a une vision pour ces enfants et qui est ambitieuse et audacieuse et qui commence avec toutes les compétences qu'ils peuvent acquérir grâce à toutes les activités dans les écoles et, et extra- et parascolaires. On a un plan. On investit plus de 175 millions de dollars pour l'expansion pour les services en santé mentale. On a augmenté les investissements de 425 comparé aux libéraux avant, et qui démontre notre engagement envers les élèves. Complémentaire. Dernière complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais savoir. D'où ces, euh, ces membres du personnel fantôme sont, où sont les infirmiers et infirmières qui sont dans, qui sont supposés être dans nos écoles. Je ne les vois pas, moi. Montrez les moi. Euh, on avait les plus, les plus longues fermetures dans les écoles au pays, en Amérique du Nord. C'est un bilan horrible. Au lieu de le corriger avec les investissements dans nos élèves. Le gouvernement a imposé des compressions, des réductions d'investissement. On pourrait corriger le tir en investissant plus, en embauchant plus de personnel et en offrant plus de soutien en santé mentale. Est-ce que le premier ministre va le faire? Ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Évidemment. On croit que les élèves peuvent retourner sur la bonne voie. On a un plan pour leur permettre de se rattraper et ça commence avec un plan pour qu'ils puissent rester dans les écoles sans interruption parce que à tous les deux ans ou quatre ans, les parents ont géré, composé avec des grèves de la part des syndicats qui sont appuyés par les députés d'en face. Et ce qui est encore plus regrettable. C'est que lorsqu'on a un plan, un plan positif pour que les élèves puissent se rattraper et retourner sur la bonne voie, et alors qu'on devrait tous euh, se réunir pour appuyer les élèves, il y a un plan alarmiste, ou il y a plutôt une approche alarmiste de la part des néo-démocrates. On a un plan en place avec 600 millions de dollars de plus euh, au mois de septembre. 49 000 enfants ont profité de ce soutien la semaine dernière à elles seules. Et ça va nous permettre de nous concentrer sur ce qu'on doit faire et d'assurer qu'ils puissent rester dans les écoles. La question pour le Premier ministre. Le gouvernement s'attaquent aux droits de consentement des personnes âgées, les forçant dans des foyers de soins longue durée, loin de leur famille et de leurs amis. Ils continuent d'ignorer les échecs dans notre système de fo foyers de soins longue durée. La plupart des patients d'autres niveaux de soins n'attendent pas pour un foyer de soins longue durée. Ils, ont, ils attendent pour des soins à domicile, mais les listes d'attente ont triplé sous ce gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas apporté des améliorations à notre système de soins à domicile qui permettrait aux personnes âgées de rester à domicile en toute sécurité et avec respect? Ministre de la Santé, j'espère que la députée, lorsqu'elle aura une occasion, pourra voter pour un, milliard, un investissement d'un milliard de dollars en services communautaires et qu'elle pensera, elle réfléchira à cela représente. Ça veut dire 739 000 visites de plus des infirmiers infirmières, 117 000 visites de thérapeutes, qui comprend des ergothérapeutes, des physiothérapeutes. Ça veut dire 2 800 000 heures d'heures de, de travailleurs de soutien de PTSSP, 36 000 autres visites. Pour les soins à domicile, je suis tout à fait d'accord qu'on peut mieux faire pour s'assurer que les gens sont en sécurité à la maison, mais la députée doit y réfléchir euh, euh, judicieusement alors qu'on passera au vote sur la, le, le projet de loi complémentaire. Les agences à billes lucratif ne peuvent pas recruter une main d'œuvre stable parce qu'ils n'offrent pas un bon emploi. 90 des personnes âgées veulent vieillir à la maison, pas dans un foyer de soins de longue durée. Ce gouvernement pourrait apporter dizaines de milliers de PSSP au, à l'emploi qu'ils adorent en exigeant que les exploitants euh, Offre des emplois à temps, euh, temps plein avec des conditions de travail, des meilleures conditions de travail, mais ce gouvernement ne fait rien alors que les exploitants abus lucratifs sont un échec de plus en plus pour chaque personne âgée. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Ministre de la Santé? Merci. Lorsque notre gouvernement a adopté la loi pour euh, les soins à domicile, il s'agissait justement parce qu'on comprenait que euh, les gens voulaient vieillir à la maison en toute sécurité. Et avec les soutiens qu'ils avaient besoin, on est en train de le faire avec un investissement d'un milliard de dollars et on va continuer de le faire pour s'assurer qu'on puisse sensibiliser et former des PSSP, d'avoir plus d'occasions de travailler ici en Ontario. On le fait en augmentant la capacité des élèves et des étudiants dans les services infirmiers. On le fait aussi en ayant des gens formés à l'étranger et qu'on puisse reconnaître leurs titres de compétences rapidement pour qu'ils puissent venir travailler ici dans nos communautés. On est en train de faire ce travail et la députée d'en face, j'espère qu'elle pourra nous appuyer dans nos efforts. Prochaine question, députée de Newmarket, aurora Monsieur le Président, le, le potentiel économique de la communauté Bradford dépend sur l'expansion de la route non seulement est ce que cela va profiter aux résidents et aux voyageurs dans la région, et c'est essentiel pour leur succès au centre-ville. Les gens de Bradford méritent d'avoir plus de certitude lorsqu'il s'agit de livrer ce projet. On a vu le bilan des libéraux lorsqu'il s'agit de prolonger ou d'élargir le réseau routier des délais et plus d'attentes à la ministre des Transports. Est-ce qu'elle peut nous dire comment ce projet nous permettra de débloquer la croissance économique dans la région de York Simcoe et au-delà de cette région? Ministre des Transports, merci à la députée de Newmarket-Aurora pour sa très bonne question. J'en ai, ai déjà beaucoup parlé du besoin urgent, urgent d'aller de l'avant avec ce projet pour réduire les écarts dans le réseau routier. Le, la voie de contournement de Bradford il s'agit beaucoup plus que de réduire l'achalandage sur les routes, mais ça permettra aussi d'alimenter notre croissance. Nous avons le cœur de la production agricole dans notre cour arrière. Et une terre humide de Holland produit des carottes et plusieurs autres aliments, des légumes, mais si les poids lourds attendent dans la congestion trop lourde, ça entraîne plus de coûts. Notre gouvernement est le seul qui permet de bâtir un avenir plus prospère pour notre province. Et nous allons bâtir, construire cette route du contournement de Bradford complémentaire. Les gens de Bradford et de la grande région de Toronto ont attendu suffisamment longtemps pour que le gouvernement de l'Ontario puisse livrer avec le projet de contournement de Bradford. Notre communauté locale en a parlé, a milité pour ce projet depuis les années 60 et même 70. Et qu'est-ce que le gouvernement libéral a fait? Au fil du temps, ils ont remis à plus tard et ont annulé ce projet en 1986 David Peterson et son gouvernement libéral avaient annulé le projet proposé. On l'a ramené plus tard et ça a été annulé ensuite par les gouvernements de Kathleen Wynne et de Dalton McGuinty. Notre communauté a besoin de ce, pro de ce projet à la ministre des Transports. Est-ce qu'elle pourrait nous offrir plus de détails concernant tout le soutien de la part du public pour cette voie de contournement de Bradford? Ministre des Transports. Monsieur le Président, merci à la députée d'en face pour sa question. Elle a tout à fait raison. Les communautés dans la région de York et du côté de Simcoe ont longtemps demandé d'avoir cette voie de contournement de Bradford. Et ma prédécesseure, Julia Monroe, a, a milité fortement pour ce projet. Mais alors que ces appels se sont intensifiés au, au fil du temps, les gouvernements libéraux ont refusé d'écouter. Notre gouvernement progressiste conservateur répond finalement à l'appel et va offrir ce projet. Je suis tellement fier de tout le, le soutien envers ce projet, ce qui comprend de Wayne Emerson, le PDG de la Chambre de commerce, qui a dit que ce projet ferait en sorte que ce sera plus facile pour les résidents et euh, les automobilistes. Et Rob Kaffer, le maire de la région, a, dit, a applaudi notre plan pour ce projet d'infrastructure de bâtir cette voie de contournement est une priorité et nous allons l'offrir à la population. Prochaine question, député de Kewitonoli. Bonjour. Question pour le Premier ministre. 27 premières nations dans le nord éloigné peuvent avoir un accès seulement par voie aérienne. C'est quelque chose qui les empêche de pouvoir accéder à des services essentiels, des services de police, des courses alimentaires, la poste, les services de santé, l'éducation. Ils ont, en fait, des voies qui ne sont pas praticables. Ce serait peut-être acceptable dans les années 60, mais ce n'est pas acceptable aujourd'hui, Monsieur le Président. Que fait le gouvernement pour pouvoir élargir et améliorer les voies qui sont formées uniquement de gravier aujourd'hui le ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est une question très importante parce que, comme le député sait très bien, le gouvernement a véritablement mis l'accent sur l'importance du développement du Nord, car on sait combien le Nord est important pour notre province. Ça n'a pas été toujours le cas en Ontario. Pendant beaucoup d'années, le Nord était ignoré et on sait très bien combien il est important quand on considère tout le travail que le ministre du développement du Nord et des mines fait. Alors, ce n'est pas seulement pour pouvoir développer le Nord, mais on suit également le développement pour pouvoir aider la construction de routes dans le Nord, pour pouvoir développer le cercle de feu et développer l'infrastructure dans le Nord qui doit être améliorée. Tout cela fait partie d'un projet qui a été en place, que le. Premier ministre a mis en place depuis 2018, quand il a été élu la première fois. Question complémentaire. Ce n'est pas la réponse, Monsieur le Président. Je demande, euh, je pose des questions concernant l'aéroport. Hein, et j'aimerais être clair. Hein, le cercle de feu ne va pas se développer si vous ne parlez pas à toutes les premières nations. Monsieur le Président, imaginez d'atterrir avec un avion de 60 tonnes à 160 km par heure sur une route de gravier qui mesure cela. Monsieur le Président, nous ne dirions jamais que c'est sûr que de conduire une voiture ou un bus ou un camion sur une route de gravier à 160 km par heure. Et pourtant, chaque jour, des avions atterrissent dans ces conditions. et. Euh, euh, dans ma même dans ma communauté la euh, route de gravier de l'aéroport a été construite en 1987 et on utilise encore la même route alors que prévoit ce gouvernement pour pouvoir euh, mettre à jour ces routes pour que notre Ontario soit non, pardon notre aéroport soit aussi sûr que tous les autres aéroports de l'Ontario le ministre merci Monsieur le président je pense que le euh, c'est euh, surprenant, mais euh, il est euh, euh, assez relaxé quand on parle des investissements qu'on fait dans le Nord. Oui, on se concentre sur ces investissements, on se concentre sur les opportunités économiques, on comprend combien le Nord est important pour toute la province. Pendant trop longtemps, les personnes dans le Nord euh, ont euh, été euh, le moteur de l'économie ontarienne, mais ce Premier ministre a compris que justement, il y a beaucoup beaucoup de ressources, beaucoup de compétences dans le Nord. Nous avons un ministre des Mines qui est un défenseur passionné pour la création d'emplois dans le Nord. Le député a raison. Les infrastructures ont besoin d'être améliorées alors que nous faisons ces investissements aussi importants de plusieurs milliards de dollars. Nous créons des milliers d'emplois et beaucoup d'opportunités pour les personnes dans le Nord. Le député a raison. C'est pourquoi nous faisons des investissements pour créer et construire des routes et des ponts. Mais il faut que le position soit partie de ces projets. Merci beaucoup. Prochaine question, député de kitchener Southwest. Merci, euh, Monsieur le Président. Nous savons que la disponibilité de logements abordables est un, programme, est un problème en Ontario, avec plus d'un million de résidents qui nous demandent de faire face à ces manques. Alors, il n'y avait pas l'initiative au départ. Il y a eu donc des euh, résidences qui n'ont pas été créées. Alors... Le manque ne peut pas continuer. Il y a des jeunes dans ma circonscription qui sont les jeunes qui construisent notre économie, qui se trouvent face à des difficultés et ils sont bloqués, habitant chez leurs parents parce qu'ils n'ont rien, pas d'autre endroit où pouvoir aller habiter. Alors, Monsieur le Président, que fait le ministre du Logement pour pouvoir faire en sorte que nous puissions Continuer à améliorer la situation. Le ministre, merci, Monsieur le Président, et merci à la députée pour sa question. Pour sa question. Elle a tout à fait raison. L'Ontario vit une crise du logement à cause du manque de disponibilité de logements, et à, cela à cause du manque du gouvernement précédent. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le gouvernement a confiance en ce premier ministre, parce que nous savons que nous sommes ici pour agir, et parce que nous allons travailler avec tous les gouvernements, euh, tous les niveaux de gouvernement pour pouvoir pousser euh, et faire en sorte qu'on construise plus de gouvernement Grâce à notre travail, on, on avance rapidement à travers les infrastructures du gouvernement. Nous faisons en sorte de rendre l'approbation des permis plus rapide et cela va permettre de construire plus rapidement dans toute la province. Et nous ne faisons que commencer, Monsieur le, Monsieur le Président. Nous allons mettre en place un programme d'action pour engager les municipalités, le gouvernement fédéral et le ministère provincial. En tant que ministre du Logement, je peux vous garantir que nous allons répondre à nos engagements vis-à-vis -vis des personnes de la province pour pouvoir leur offrir les logements dont ils ont besoin. Mais, euh, question complémentaire. La députée. Monsieur le Président, la population de l'Ontario se développe euh, rapidement avec une projection de 2 millions d'ici 2023. La province n'est pas prête à faire face à cette croissance. Nous avons une population vieillissante et nous avons beaucoup de nouveaux Ontariens. Nous avons besoin des infrastructures pour pouvoir aider toutes ces personnes. Nous avons besoin surtout dans les zones métropolitaines et dans la région en forte croissance, qui est la région de Waterloo. Nous avons une économie qui, grâce à ces personnes, continue de se développer et qui reste vibrante. Mais malheureusement, si nous n'agissons pas, les Ontariens, malheureusement, n'auront pas accès au logement. Est -ce que le le ministre peut expliquer ce que fait le gouvernement pour faire face à la croissance, à la croissance qui se produit ici en Ontario. Le ministre, merci à la députée pour sa question. Comme j'ai dit en beaucoup d'occasions dans cette assemblée, il, euh, il y a en fait, c'est maintenant le moment pour pouvoir faire en sorte qu'on commence la construction et les projets. Et c'est ce que nous faisons. En 2021, nous avons dépassé tous les records avec une construction de plus de 100 000 nouveaux. Ça a été le niveau le plus élevé depuis 1987. Et pour pouvoir continuer avec la, euh, à aider la population croissante, nous avons mis en œuvre un programme pour pouvoir créer des emplois et construire de, des communautés plus fortes. Nous avons présenté et déposé le projet de loi qui donne plus de pouvoir aux maires pour qu'ils puissent avoir les instruments nécessaires pour construire des logements plus rapidement. Monsieur le Président, beaucoup d'Ontariens ont abandonné le rêve de pouvoir être propriétaire de maison avec le gouvernement précédent, alors que ce gouvernement ne va pas les pousser à abandonner ce rêve, et moi, je ne vais jamais abandonner. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. La euh, semaine euh, dernière, Dina, une résidente de ma circonscription à cause du projet de loi 7, a dû se déplacer dans un... Euh Logement de soins de longue durée qu'elle n'avait pas choisi. Elle se trouve face à la possibilité d'être déplacée loin de la famille ou alors de devoir payer 1 800 dollars par jour. Elle a dû accepter d'aller dans une institution qu'elle n'avait pas choisie. Pourquoi le Premier ministre insiste disant que personne ne va être obligé à faire des choses contre sa volonté alors que cela se produit déjà pour Dina, le ministre des Soins de longue durée Merci, Monsieur le Président. Nous avons approuvé le projet de loyer et, et ceci dit, nous, nous pensons travailler avec les hôpitaux afin de pouvoir créer des espaces disponibles, euh, euh, créer des espaces dans les hôpitaux pour que les patients puissent accéder à, aux soins dont ils ont besoin. C'est quelque chose qui fonctionne très bien dans toutes les communautés, dans toute la province de l'Ontario et euh, c'est ce qui se fait dans beaucoup de communautés et ça fait partie des changements et de la modernisation du système de santé. Nous l'avons dit beaucoup de fois, Nous n'allons pas garder euh, la situation telle qu'elle parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas offrir un bon niveau de soins. Si on laisse les personnes trop longtemps dans les hôpitaux, ce cela ne va pas nous permettre d'offrir des soins. Alors j'ai lu hier un rapport du vérificateur général qui expliquait combien il était dangereux de faire en sorte que les aînés attendent dans les hôpitaux avant de pouvoir aller dans des euh, maisons de soins de longue durée. Dina a le même droit de choisir où vivre, le même droit que nous avons tous. Et... Au lieu de pouvoir choisir un, un, un, une nouvelle maison, on lui a dit, prenez cette maison maintenant ou alors la semaine prochaine, on va vous mettre là où on veut et on va vous faire payer ce qu'on veut. C'est ce gouvernement qui a rendu facile l'obligation vis-à-vis de DINA. Est-ce que le gouvernement va arrêter ces pratiques La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la députée perd de vue le fait que nous avons des patients qui euh, sont dans euh, des hôpitaux et qui ont besoin d'avoir de meilleurs services dans les communautés. Et parfois, c'est dans des maisons de soins de longue durée. Et j'aimerais souligner que le projet de loi 7 fait en sorte que les personnes, même s'ils sont déplacés dans des institutions de soins de longue durée, auront les mêmes priorités pour que, quand il y a un lit disponible dans une maison de soins de longue durée eux, ils auront choisi, ils auront l'occasion d'y aller. Mais je dois rappeler, aux personnes que les hôpitaux ne sont pas des maisons. Nous avons besoin de faire en sorte que les gens puissent avoir la possibilité de pouvoir vivre leur vie dans des communautés, dans des maisons de soins de longue durée où il y a des programmes sociaux qui offrent des opportunités d'offrir des soins, ce qui n'est pas disponible dans les hôpitaux aujourd'hui. Prochaine question. Député de Ottawa, Vagné. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement essaye de pousser rapidement l'approbation du projet de loi 7 et il ne permet pas au gouvernement de pouvoir entendre les préoccupations des Ontariens parce qu'il ne va pas y avoir de consultation publique. Nous comprenons que les hôpitaux sont sous pression et nous avons besoin de mesures de soutien et d'aide. Mais éliminer, les faire partir les patients pour qu'ils aillent dans des maisons de soins de longue durée, c'est en fait tout simplement un moyen pour déplacer le problème et non pas pour le résoudre. Alors le ministre a dit et la ministre a dit euh, les patients ont besoin de meilleurs soins. Alors pourquoi ne pas investir dans des soins à domicile et euh, ne pas savoir où, jusqu'où ce gouvernement peut aller pour pouvoir libérer les lits contre la volonté des patients Je demande que, que va faire ce gouvernement pour pouvoir garantir que des soins à approprié soit garanti. Le ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Alors, la députée suggère que ce soit quelque chose de nouveau. Mais nous avons un rapport de 2018 qui a été commissionné par le gouvernement libéral précédent avec leur commissaire à l'époque qui les, leur demandait qu'il les prié, en fait, de pouvoir faire quelque chose pour les soins de longue durée. Et cela, en fait, remonte à 2011. Nous avons un autre rapport du... Euh, vérificateur général de 2012 qui explique comment les aînés sont dans les hôpitaux trop longtemps et il faudrait faire la transition vers des maisons de soins de longue durée. Et de plus, il explique comment les patients ont des capacité de mouvement et d'action qui baisse à cause du manque d'activité. Alors, c'est ce que fait ce projet de loi. Il nous permet de travailler avec les maisons de soins de longue durée avec les résidents pour voir quels sont les soins disponibles dans les lieux qui sont proches de leur maison et comment on peut travailler et en même temps leur donner de meilleurs soins dans leur circonscription. Question complémentaire. À des soins de longue durée adéquats est une importante préoccupation pour la communauté franco-ontarienne. Les familles craignent que sans leur consentement, leurs proches vont être transférés dans des établissements loin de leur famille, dans des établissements où personne ne veut aller à cause de la pauvre qualité des soins, mais surtout dans des établissements qui n'offrent pas de services en français. Les gens sont inquiets, car le projet de loi ne donne aucune assurance que le consentement, la volonté et les besoins des patients et des familles seront respectés. Selon la loi, le patient doit être libre de consentir au traitement ou de le refuser. Le consentement doit être obtenu sans contrainte ni coercition. Est-ce que le ministre peut garantir aux Ontariens que la réglementation de mise en œuvre du projet de loi 7 va respecter leur droit de consentir librement aux soins? Merci. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, le projet de loi souligne le fait que ce projet, en fait, va respecter les droits des patients. Mais cela fait en sorte de travailler avec les patients pour et avant qu'ils soient transférés dans des maisons de soins de longue durée. J'ai parlé de l'importance de tout cela et j'espère que la députée va être d'accord sur le fait que cela est important. Alors, il y a des lits qui ont été mis à part pour pouvoir, qui ont été en fait réservés pour ces personnes. On va pouvoir travailler avec les personnes pour qu'ils puissent choisir le, la maison à laquelle ils veulent aller. Est-ce que cette cette maison de soins de longue durée va fonctionner pour vous. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne pour vous Est-ce qu'il faut mettre une machine de dialyse Est-ce qu'il faut offrir de nouveaux services Ce projet de loi va nous permettre de faire cela. La réglementation a, donc, va être introduite et cela va faire en sorte que nous allons parler aussi des 60 millions de dollars qui vont faire en sorte que nous puissions mettre en œuvre quelque chose qui va aider les patients. Et Nous n'allons pas nous arrêter. Nouvelle question, député de saint Merci, Monsieur le Président. La pandémie, Monsieur le Président, a exacerbé déjà les difficultés qui existent en Ontario. Nous avons donc un soutien et nous avons besoin de soutien dans le système de santé. Nous sommes maintenant en fait à un moment crucial pour le système de santé. Nous avons besoin d'améliorer l'accès aux soins. Beaucoup de jeunes veulent devenir partie de la solution et ils veulent pouvoir participer. Et aujourd'hui, nous sommes donc à un point important de euh, changement. Alors, Monsieur le Président, que fait le ministre des Collèges et des Universités pour mes commettants qui désirent pouvoir avoir un diplôme d'infirmerie proche de leur maison À la ministre des Collèges et des Universités. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés pour cette question importante. Nous sommes d'accord sur le fait que nous avons un système de santé qui euh, a besoin d'être euh, d'avoir plus de personnes. Alors, je suis contente de dire qu'un grand nombre d'étudiants sont contents de pouvoir entrer dans le domaine des soins d'infirmiers. Et euh, j'ai, euh, il y a beaucoup de programmes pour des études d'infirmerie qui euh, offrent des résultats excellents pour les étudiants. Nous avons des programmes dans 14 collèges et universités partout en Ontario pour pouvoir répondre aux demandes. Ça veut dire que les étudiants partout dans la province, de Saint-Catherine, à Ottawa, à Sault-Saint-Marie, ont beaucoup plus de choix qu'ils n'ont eu auparavant et cela leur permet donc de pouvoir avoir leur diplôme et entrer dans la force, dans la vie active. Cela leur permet d'entrer dans des programmes et va fournir aussi des financements pour les étudiants en Ontario. Ces investissements et ces programmes font, euh, représentent un grand changement pour l'Ontario et nous allons continuer à fournir aux étudiants l'éducation et les compétences dont ils ont besoin pour répondre aux exigences en matière de santé dans notre province. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, merci pour la réponse à la ministre. Nous avons aussi des programmes pour les préposer avec euh, tous les financements qui ont été fournis et on a augmenté de 43% euh, ces euh, financements, alors nous devons garantir en fait une éducation de très haut niveau. Qu'est-ce que la ministre peut nous dire sur l'expansion des programmes pour les préposés et euh, pour euh, le développement des soins euh, La ministre des Collèges et des Universités, merci aux députés pour sa question. Notre gouvernement est content de pouvoir appuyer un système d'éducation postsecondaire qui est accessible, respectable et inclusif pour tous les étudiants, y compris les euh, étudiants autochtones et les éducateurs. Alors pour, voilà pourquoi nous travaillons avec les collèges, les universités et les collèges euh, autochtones pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à une éducation postsecondaire de haut niveau à travers des investissements de 34 millions de dollars dans beaucoup d'institutions. Nous améliorons les programmes pour les préposer dans beaucoup d'institutions. Cet investissement euh, vise à euh, former 400 préposés dans les prochaines années et euh, à, avec différentes langues et niveaux de connaissances. Nous travaillons ensemble pour pouvoir faire face aux défis du système de santé et pour aider les étudiants. Nous allons continuer de travailler avec les communautés autochtones pour que les euh, euh, étudiants puissent recevoir une éducation de haut niveau qui soit appropriée aussi culturellement à l'environnement dans lequel ils vont travailler. Une nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Alors euh, nous euh, euh, savons que il faut pouvoir fournir des jours de congé, maladie, pour pouvoir garder tout le monde en sécurité. Et aujourd'hui, on offre malheureusement un, un, un, il y a un manque de euh, possibilités pour certains travailleurs. Alors, ma question est pourquoi le Premier ministre... Pourquoi le Premier ministre ne veut pas faire en sorte que les gens puissent rester à la maison alors qu'ils sont atteints de euh, la COVID-19. Le ministre, merci, euh, Monsieur euh, le Président. Alors, nous avons été, Monsieur le Président, la première province au Canada pour euh, pouvoir euh, protéger les personnes. Si, personne devait rester, si des personnes devaient rester à la maison à cause de la covid ils ne pouvaient pas être licenciés pour cela. Alors, pendant la pandémie, nous avons élargi les et, euh, jours de congé maladie jusqu'à fin mars pour la Covid, mais je peux vous garantir hein, que euh, les travailleurs dans la province vont pouvoir avoir les journées de congé euh, euh, quand ils en ont besoin. Alors j'aimerais parler donc d'un euh, de Barbe qui est une préposée et à quand on parle de tous les frais qu'elle a, elle n'arrive pas à arriver à la fin de mois. Et si elle est malade, elle ne va plus gagner de, euh, suffisamment d'argent. Alors, ce n'est pas une décision. Donc, elle doit choisir, en fait, si rester à la maison quand elle est malade ou alors se faire payer quand elle a besoin. Ce n'est pas une décision qu'une mère devrait, devoir, devrait prendre. Alors, ma question est, est-ce que le Premier ministre va s'engager à fournir dix jours de congés maladie qui vont garder les travailleurs, les familles et la communauté en sécurité. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement va toujours euh, protéger tous les travailleurs dans notre province. Nous avons fait un, un projet de loi pour protéger les emplois. Nous sommes les premiers au Canada à avoir introduit des congés maladies supplémentaires pendant la pandémie au Canada. Nous avons donc... Euh, un, je suis fier, en fait, de pouvoir dire que la différence du NPD et des autres partis, nous avons aidé beaucoup d'entreprises et nous remboursons les entreprises pour le coût des euh, congés maladie. Alors, nous allons continuer à travailler pour les travailleurs dans cette province et à les protéger euh, quand ils en ont besoin. Député de euh, Stormont Monsieur le président, question pour le ministre de l'Éducation. Les, euh, en, les entreprises partout en Ontario ont besoin de pouvoir fournir des euh, emplois. Alors, dans la ville de Cornwall et dans ma circonscription, on se retrouve face à un manque de personnel et d'ingénieurs. C'est un manque qui a un impact sur l'économie et euh, parfois on a des personnes euh, qui ne sont pas euh, qualifiées. Il faut faire un en sorte que les étudiants puissent euh, faire euh, des études et cela inclut mes enfants. Je veux qu'ils soient en mesure de pouvoir accéder à de bons emplois. Alors que fait le gouvernement pour faire en sorte que les jeunes soient prêts à pouvoir entrer dans la force de travail, dans la vie active et pouvoir combler les manques de personnel dans les entreprises Le ministre, merci au député pour sa question et nous avons euh, vu que pour protéger notre prospérité est très important. Nous devons faire en sorte que la prochaine génération de leaders et de travailleurs de la province ait les compétences dont on a besoin pour pouvoir avoir des emplois qui payent bien. Nous devons pouvoir améliorer les programmes dans les écoles pour que les étudiants puissent avoir et suivre des études appropriées. Nous avons, à une époque où, par exemple, il n'y avait pas encore Twitter, il n'y avait pas YouTube, on n'avait pas tout ce qui était nécessaire et les étudiants étudiants apprenaient. Ils étaient, par contre, complètement déconnectés de l'économie globale. Donc, nous devons faire plus pour pouvoir nous adapter aux besoins du moment. Le codage, les compétences dans le secteur financier, nous devons aider les étudiants à apprendre tout ce dont ils ont besoin dans le monde actuel. Question complémentaire. Je suis très content de savoir que ce gouvernement a mis l'accent sur le système scolaire et les écoles doivent pouvoir être en mesure de pouvoir former les étudiants pour les compétences de demain. Alors comment nous pouvons faire en sorte donc de résoudre certains problèmes pour ceux qui concernent le manque d'emploi parce qu'il y a quand même certains jeunes qui ne sont pas prêts pour le marché actuel. Pendant 15 ans, les gouvernements précédents libéraux ont essayé de pouvoir apprendre les mathématiques et d'autres sujets qui en fait ne N'aidez pas les, les élèves à pouvoir accéder à des emplois bien payés. Nous devons faire en sorte que les enfants, y compris les enfants de ma circonscription, puissent apprendre des sujets qui sont importants aujourd'hui dans l'ère actuelle pour pouvoir accéder à des emplois bien payés aujourd'hui. Au ministre, comment on va pouvoir préparer la prochaine génération pour les, avenirs, pour les, les emplois du futur Merci, Monsieur le Président. C'est une question euh, véritablement fondamentale parce que nous essayons de faire en sorte que les jeunes puissent accéder au marché de l'emploi. Nous avons créé 500 000 emplois bien payés dans notre province et pourtant, nous avons encore un taux de chômage qui est élevé. Nous avons besoin d'accepter le changement, d'accepter que les programmes scolaires doivent changer pour pouvoir refléter l'importance et les sujets euh, actuels. C'est pourquoi nous avons introduit le codage pour qu'on puisse apprendre les mathématiques et les sciences qui sont liées au codage. À un euh, troisième année d'école, par exemple, les élèves commencent à apprendre déjà tout ce qui est nécessaire. Pour eux. nous parlons aussi de l'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup d'emplois dans ce secteur. Les compétences financières sont quelque chose qui sont très importantes. Il y a, on commence dès la première année d'école et on continue pendant toutes les années pour pouvoir étudier ces matières. Nous avons un programme pour aider ces enfants à pouvoir avoir du succès, à pouvoir accéder à des emplois bien payés à pouvoir commencer de septembre à juin à prendre ce dont ils ont besoin. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Ce gouvernement a parlé de beaucoup de chiffres concernant les milliers de professionnels de la santé qu'ils ont embauchés l'année dernière. Member, take your seat. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît. will Order. À l'ordre, s'il vous plaît. Member for Niagara Falls come to order. Le député de Niagara Falls. À l'ordre, s'il vous plaît. Et le gouvernement à l'ordre. That shouldn't have happened. Start the clock. I right, right. recognize the member again. Recommencer la pendule. La députée. Alors, comme j'ai dit, ce gouvernement a parlé de beaucoup de chiffres concernant les milliers de professionnels de la santé qu'ils ont embauchés l'année dernière. Mais il n'y a aucune preuve, quelle que soit, que ces professionnels existent. Ils ne sont nulle part. On ne les voit pas, par exemple, à Thunder Bay et Supérieure Nord. Étant donné la crise actuelle, chaque système de santé dans la province, on, on ne voit pas, en fait, de personnes qui puissent aider. Est-ce que votre refus de négocier, en fait des salaires euh, qui soient acceptables pour les professionnels et des conditions qui soient acceptables. Est-ce que cela va dans le sens de votre programme de privatisation du système de santé et va ensuite réduire les salaires pour les travailleurs précaires et va avoir un impact sur la force de travail existante, la ministre Merci de cette question. Effectivement, nous avons embauché des milliers de travailleurs, dans les, de professionnels de la santé. Nous avons euh, embauché des milliers... Et il y a maintenant des milliers d'étudiants qui veulent entrer dans la profession liée au service d'infirmerie pour pouvoir justement avoir accès à ces emplois. C'est et à cause des investissements records de ce gouvernement dans le système de santé, nous avons maintenant des milliers d'étudiants qui veulent entrer dans la profession liée au, au système de santé. Nous allons continuer de faire ces investissements car nous en sommes fiers. Question complémentaire. Je dirais que vous avez des amis imaginaires. Le, de, le but de 5 000 pour aider les travailleurs de la santé ne représentait pas une augmentation permanente, mais a continué de diviser et de créer du ressentiment au sein de la profession. C'était un résultat prévisible dans la stratégie du gouvernement, qui est de diviser pour mieux conquérir. Leur cette année, cinq un euh, commettant m'a dit qu'il ne le voulait pas. C'est ce qu'il m'a dit mot pour mot. Il préfère demeurer dans la profession et éviter le surmenage. Est-ce que le gouvernement aidera? Est-ce que plutôt le gouvernement s'efforce de mettre à la porte, de forcer les, les travailleurs qui y sont déjà existants à quitter? La ministre des Collèges et Universités. Vous admettez que nous avons besoin de plus d'infirmières. Nous avons investi 61 000 pour former de nouvelles infir des milliers de nouvelles infirmières. L'opposition a voté contre. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Député de Sainte-Catherine, à l'ordre. Député de Kitchener-Conestoga, revenez à l'ordre. Je dois pouvoir entendre la ministre lorsqu'elle donne sa réponse. Redémarrer la pendule, la ministre des Collèges et des Universités. L'investissement de, de 35 milliards de dollars pour améliorer l'inscription des infirmières autorisées qui a été investi par le ministère des Soins de longue durée de la santé plutôt. Nous avons aussi fait une, un investissement de milliards de dollars de la part de, du ministère des Soins de longue durée. L'opposition a aussi voté contre... L'opposition a aussi voté contre notre augmentation du nombre d'infirmières par les programmes que nous avons apportés. Prochaine question. député de Richmond Hill, Merci, Monsieur le Président. Question à la ministre déléguée aux perspectives sociales et économiques pour les femmes. Avec l'annonce de l'infraction aux données de Rodèche, Plusieurs de mes commettantes réalisent qu'il est important d'avoir une protection informatique. Malheureusement, il manque d'avoir un manque de diversité et d'inclusion pour les femmes dans ce secteur important. Elles représentent un 11 de, ces emplois représentent 11 mondialement et les femmes sont sous-représentées. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'attaquer aux besoins criants de femmes dans la cybersécurité? La ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Je remercie la députée de Richmond Hill pour son excellente question. Monsieur le Président, vous améliorez la sécurité d'une entreprise lorsque vous avez une, des idées différentes. Cette semaine, ce vendredi, c'est la célébration, une journée de célébration pour les femmes dans, la, dans le secteur de la cybersécurité. Pour mieux faire face à la demande d'emploi dans ce domaine, nous devons encourager les voix diverses dans ce secteur et dans les positions de leadership. Je suis très heureuse que la, le ministre de l'Éducation ait mentionné que nous investissions dans les, la technologie dans les STEAM pour euh, dans les domaines STEAM pour les enfants. Ainsi, nous encouragerons plus de jeunes filles et femmes à se joindre à ce secteur. Les femmes peuvent être à l'avant-plan de cette industrie et changer le tissu de ce secteur tout en augmentant la représentation complémentaire. Je remercie la ministre pour ces efforts sans relâche afin d'appuyer les femmes. Malheureusement, plusieurs femmes ont fait l'expérience d'obstacles et de défis lorsqu'elles essaient d'entrer dans le secteur de la cybersécurité. L'une des inquiétudes les plus importantes qui est nommée, ce sont des programmes postsecondaires qui sont considérés comme étant de nouvelles carrières. Il y a aussi cette perception que seulement ceux qui ont une expérience en programmation peuvent se joindre à ce secteur. Que fait notre gouvernement au cours de la Journée des femmes dans la cybersécurité pour améliorer la présence des femmes dans ce secteur et afin qu'elles y deviennent des chefs de file? La ministre associée, merci. Je remercie la députée de Richmond Hill pour sa question dans le monde de la cybersécurité. Il est de plus en plus évident que les informations sensibles et privées sont vulnérables l'évolution. Les gens qui évoluent dans ce secteur sont nos héros. Ils nous protègent contre les, cyber les cyberattaques et les nouvelles technologies. Les femmes dans la cybersécurité ont la même capacité de protéger et servir nos collectivités. L'industrie est en pleine expansion aujourd'hui. Récemment, j'ai eu une rencontre avec le Centre d'innovation de l'Ontario pour parler du travail qu'ils font afin d'encourager les femmes à se rendre dans ce secteur. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis heureuse d'encourager les jeunes femmes à considérer une carrière dans la cybersécurité. Notre gouvernement soulignera ces réussites en tant qu'alliés, parce que, Monsieur le Président, les femmes ont leur place partout, à toutes les tables et dans toutes les sphères. Merci. Prochaine Merci. question. Merci. Députée de Timiskaming-Cochrane. Question, au Premier ministre. Le ministre de l'Environnement a approuvé l'utilisation de Dairy Farm Lagoon pour une importation d'eau de une une, une usée de Québec. J'ai posé des questions, je n'obtiens pas de réponse, donc je pose la question encore. Est-ce que vous pouvez confirmer que les propriétaires fonciers adjacents doivent être consultés dans ce processus. Le leader parlementaire du gouvernement. Je ne peux pas lui donner de renseignements spécifiques ici, donc je vais faire des consultations sur le sujet et lui donner une réponse après la période de questions. Complémentaire. J'ai bien d'avoir la, la réponse détaillée. Merci. Lorsque j'ai parlé le, au ministère de l'Éducation sur l'utilisation de ce lagon, on m'a répondu qu'il n'y avait pas de lagon sur ce territoire, mais il y en a un. On m'a dit qu'aucun puits n'existait sur cette propriété. Encore une fois, ce n'est pas. La bonne information, la communauté perd la foi en le rôle du ministère dans l'approbation de, de ce projet. Monsieur le ministre, vous engagerez-vous à publier tous les documents qui ont trait à l'approbation par votre ministère et supervision de ce projet par votre ministère? Le leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, le ministre travaille de façon acharnée. Pour s'assurer que nous ayons les meilleures évaluations environnementales de, du pays. Je sais que vous avez vu jour après jour la passion qu'il apporte ici, à cette Chambre. Et on sait à quel point il est important, à quel point l'agriculture est importante pour cette province. Le ministre de l'Agriculture a parlé de ce fait constamment. Et donc, nous allons continuer à travailler avec nos agriculteurs, avec les collectivités et avec ce député pour nous assurer que ce que l'on fait à chaque jour soit mentionné, incluant les droits de protection à l'environnement, de protéger nos collectivités et les gens qui y travaillent, et de nous assurer que nos agriculteurs soient respectés dans ce processus. Suite à la période des questions, je vais m'asseoir avec le député et écouter les détails qu'il a donné là-dessus. Député de Lawrence. Avec l'augmentation de la population de la région du Grand Toronto, l'Ontario doit avoir un plan. Nous aurons besoin de l'infrastructure nécessaire pour accommoder plus de résidents et, encore plus important, nous aurons besoin d'assez d'habitations. On ne peut pas se permettre de retarder les choses et il faut agir face à cette augmentation de la population. Les experts demandent au gouvernement provincial et fédéral de s'attaquer à la crise et d'aller de l'avant de façon agressive pour être prêt à accueillir cette augmentation de la population. Est-ce que le ministre des Affaires municipales et du Logement peut expliquer la façon dont la Loi sur les mers forts aidera à mettre sur les rails les projets pour l'habitation? de façon plus rapide. Le ministre des Affaires municipales et du Logement, j'aimerais remercier la députée de Eliane de Lawrence pour son importante question, qui est très importante tout particulièrement alors qu'on va de l'avant euh, juste avant une élection principale euh, municipale. plutôt. Ce gouvernement joue un rôle essentiel afin de déterminer les projets d'habitation. La population de, de l'Ontario est en croissance. Malheureusement, les réserves d'habitation n'ont pas suivi la donne. Trop de jeunes familles se retrouvent hors du marché en raison de la montée des prix. Il faut travailler de façon plus efficace avec la province sur les priorités provinciales, par exemple, de conduire, de construire plus d'habitations. Nous comprenons que les municipalités jouent ce rôle essentiel pour assurer la réussite. Et j'implore l'imposition d'étudier la situation. C'est tellement important. De donner aux maires dans nos plus, deux plus grandes villes les outils nécessaires afin de faire le travail et c'est exactement ce que fait notre proposition de projet de loi complémentaire. Merci Monsieur le Président. Les experts nous ont dit que le manque de planification Face à la croissance de la population à Toronto, pourrait affecter notre avenir économique. Ces mêmes voix ont, se sont exprimées pour dire que l'inquiétude principale pour nous tous devrait être de s'attaquer aux problèmes d'habitation et aux difficultés pour l'achat et la location de logements. Mes résidents s'inquiètent de la possibilité de devenir propriétaires pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Il y a un fardeau administratif qui affecte les promoteurs. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la façon dont notre projet de loi importera plus d'habitations et rassurera mes commettants sur leur avenir dans des villes que, telles que Toronto? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Monsieur le Président. À la députée, je l'ai dit plusieurs fois en Chambre, nous devons travailler avec nos partenaires municipaux pour euh, augmenter les réserves d'habitation. Trop d'intériens s'inquiètent qu'ils ne seront jamais en mesure de devenir propriétaires. Notre gouvernement doit aller de l'avant et mettre en place des politiques et bâtir sur la réussite de plus d'habitations pour euh, tous et notre plan d'action. J'aimerais rappeler aux députés de cette Chambre que l'an dernier, nous avons eu le plus de projets d'habitations lancées. Plus de mille ont été lancées dans la province. Monsieur le Président, plus doit être fait. Il faut retirer tous les obstacles afin de nous assurer que les municipalités aient les outils nécessaires pour faire le travail. Nous nous sommes engagés auprès des Ontariens au cours de la dernière élection. Nous leur avons dit que nous bâtirions 1,1 million de nouvelles habitations au cours des dix prochaines années afin que les gens puissent réaliser leur rêve de devenir propriétaire foncier. Et c'est ce que nous proposons dans notre projet de loi. Député de Humber River Black Creek, merci, Monsieur le Président. Acheter une nouvelle habitation devrait être un rêve, non pas un cauchemar. On continue de nous parler de mauvais promoteurs qui extorsionnent les les propriétaires qui annulent le contrat et revendent l'habitation à quelqu'un qui offre plus cher ou qui leur facture des frais plus importants. Aucune amende n'a été donnée à ces promoteurs pour empirer les choses en raison du réglementateur. Des gens ont dû dépenser des centaines de milliers de dollars. Dans, en, devant les tribunaux, ajoutant du stress parce que votre réglementateur ne fait pas le travail. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas le travail et est-ce qu'il remboursera les frais juridiques des propriétaires fonciers parce qu'ils ne sont pas en mesure de les protéger? Ministre des services au public et aux entreprises, je remercie le député de sa question. Monsieur le Président, c'est ce gouvernement qui a promis d'empêcher les mauvais promoteurs de faire de l'argent sur le dos des travailleurs de l'Ontario. C'est ce gouvernement qui donne les outils nécessaires pour s'attaquer à ce problème. Cela inclut des amendes beaucoup plus élevées pour les mauvais promoteurs et améliore les pouvoirs de la loi afin de pouvoir s'attaquer aux mauvais gestes posés par les, les promoteurs. Cette approche coûterait au, beaucoup d'argent aux promoteurs euh, malhonnêtes, des milliers de dollars en, en amende et pourrait même pour les amener à perdre leur permis. Nous voulons éviter qu'ils tirent avantage des propriétaires fonciers. Nous travaillons aussi pour arrêter ces événements avant qu'ils se produisent par d'autres moyens. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Le leader parlementaire du gouvernement rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président, pour le règlement 59, pour fournir à la Chambre l'horaire de la semaine prochaine. j'aimerais remercier les députés d'une semaine très productive. Lundi, le 5 septembre, conformément au règlement, nous ne, la Chambre ne se réunira pas en raison de la, du, la fête du travail le 2 septembre. Non, Le mardi, nous aurons le projet de loi 3. À ans, midi, en avant-midi, après en après-midi et en soirée, nous aurons eu un, motion de, un avis de motion au nom du député de Brampton-Nord. Mercredi, le 7 septembre, le matin et l'après-midi, nous irons de l'avant avec le projet de loi 3 pour des mers forts et la construction de logements. Ensuite, nous aurons le projet de loi de la députée de Scarborough-Guildwood le 8 septembre. Le matin, nous aurons des hommages à des députés décédés. Laissez-moi remercier les députés qui ont participé à ces hommages. C'est très important pour les membres des familles. Et donc, c'est très bien fait. Merci beaucoup. Félicitations à tous. Ensuite, nous aurons une déclaration ministérielle au cours des affaires courantes. Le ministre associé de la santé mentale et à la lutte des dépendances fera une déclaration. Le jeudi, nous aurons encore des hommages et en après-midi, il y aura l'avis de motion de la députée de Windsor-West. Nous avons une mise aux voix différée sur le projet de loi, sur la troisième lecture du projet de loi 2, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois. Convoquez les députés sur le rythme de cinq minutes.